Bonjour à tous, c'est Franck de Créolinium. bienvenue dans mon atelier. Pour ceux qui ont commencé à suivre la chaîne il y a quelques années, vous avez remarqué que j'ai vu faire une réalisation qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et bien aujourd'hui, c'est reparti. Nous sommes le 25 décembre de l'an de grâce 2021. Cette vidéo sera diffusée en février ou en mars 2022. À l'heure où vous voyez cette vidéo, il s'est écoulé déjà pas loin de deux mois, voire deux mois et demi entre le moment où j'ai décidé de réaliser cette pièce et le moment où je vais l'offrir à son futur propriétaire. Vous comprendrez pourquoi je n'ai pas sorti la vidéo aussitôt la réalisation terminée. C'était un peu compliqué, je ne voulais pas gâcher la fête. La personne qui va recevoir ce présent est une personne extraordinaire. Euh, je ne vais pas citer toutes ses qualités tellement il en a. Vous le connaissez à peu près tous. Il fabrique des outils, il vend des outils. Euh, il est dans la région Occitanie, je ne vais pas le nommer euh, Je pense qu'il se reconnaîtra quand il verra cette vidéo Bon, si je vous sors ça Ça vous parle ou pas Ça Peut-être Non Je ne sais pas Ou ça Est-ce que ça vous parle Voilà Et eh bien j'ai envie de vous dire, c'est reparti pour un tour Il y a encore quelques autres de travail. Pour le coup, j'espère terminer cette pièce avant la date fatidique de son anniversaire. Si c'est pas le cas, et ben je me serai vautré royalement encore une fois. Ça arrive, j'espère que ça m'arrivera pas, et euh, j'espère que ce cadeau lui fera plaisir. Bon, trêve de blabla, direction les bouts de bois. je me suis aperçu que j'avais pas assez de, de noyer donc je suis reparti sur du frein Frêne, j'en ai à foison je vais pouvoir continuer mes pièces tranquillement ça sera tout aussi joli d'ailleurs un truc de ce style là en frein sera de toute beauté enfin je pense alors je vais commencer à coller mes différents morceaux de bois je vais commencer par les top arms, donc c'est à dire les accotoirs une fois collé je collerai ce petit gabarit avec du double face celui-ci aussi, pour réaliser le chantonnage à la scie ruban J'en profite pour vous donner une petite astuce Alors c'est un coiffeur qui, qui me l'a donné d'ailleurs, qui commence à travailler le bois euh, Il m'a filé des espèces de brosses pour faire les couleurs sur les dames, vous savez c'est du silicone, la colle une fois qu'elle est dessus, et eh ben une fois qu'elle est sèche, elle s'arrache facilement, c'est tip top, franchement je vous le conseille, alors vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin de fourniture de coiffeur, et c'est franchement tip top, donc n'hésitez pas à investir, ça ne va pas valoir grand chose, ça coûtera certainement moins cher que les trucs en silicone spécialement prévus pour le collage, qu'on trouve dans les magasins de, de boiseux, et voilà c'est tip top, ça lit super bien la colle. Franchement, je vous le conseille vraiment. Je ne me souviens plus comment c'est c'était comme ça. Donc c'est parti, je continue comme ça à serrer. Je coupe, ça sert à rien. Euh, vous savez tous coller, vous savez tous serrer les morceaux de bois donc techniquement il n'y a aucun problème Bon ça y est c'est collé, maintenant il n'y a plus qu'à attendre 24 heures pour pouvoir démouler le cake et ensuite passer à la mise en forme de ces petits gabarits Point particulier sur ce genre de pièces euh, que vous réalisez, il vous faut des épaisseurs assez conséquentes, des largeurs assez conséquentes, euh, des longueurs en rapport avec les pièces que vous allez devoir usiner. Un petit point particulier sur ce genre de pièces, c'est que vous avez entre 40 et 50 de perte de bois. C'est euh, pas moi qui l'invente, c'est monsieur Malouf qui l'expliquait dans ses vidéos, sachant que. Sur cette caisse-là, comme je l'ai dessiné, comme je l'ai détouré, euh, tout le reste va partir à la poubelle. Enfin, à la poubelle, ça peut resservir. Une fois que ça sera passé à l'acier ruban, ça sera trop tard. Donc, il faut bien faire gaffe à ces épaisseurs. Il ne faut pas calculer à minima, sinon vous allez au-devant de graves problèmes. Donc, prenez une surcote. Tant pis, ça partira euh, en bois de chauffage, ça partira pour faire des conneries, des chevilles ou je ne sais pas quoi mais euh, il faut bien prévoir ça sur cote, c'est vachement important bon je vais devoir faire une coupe à 6 degrés, je vais vous expliquer après donc je vais me régler à 84 Ici, j'ai un angle de 6 degrés à respecter. C'est pour ça que vous m'avez vu régler l'angle de la lame à 84 degrés. Donc, 84 moins 80, euh, 90 moins 84 égale 6 degrés. Bon, tu m'as vu passer euh, le morceau de bois à la sueur ruban pour lui donner sa forme. Donc la forme courbe euh, par rapport à mon coude. Maintenant, je vais passer à la découpe pour avoir cette forme ci Mais si tu remarques bien, bah, je ne vois plus mon tracé. Donc je vais utiliser encore la petite technique du scotch pour remettre mon morceau de bois. Alors je me suis fait des petits repères. Pour aligner parfaitement ce que je viens de couper, voilà, tac, et là, à l'aide d'un scotch, je reviens assembler le morceau de bois que j'ai précédemment coupé, c'est pas trop précis, c'est pas un trop gros problème, si votre scotch n'est pas bien mis, c'est pas très grave, Et c'est là que je vais m'apercevoir que je vais faire une boulette. Une méga boulette. Bon, c'est pas bien grave, sachant que la dernière fois, je ne l'avais pas fait la défonceuse. Je voulais le faire à la défonceuse pour avoir la forme exacte. Et ben, c'est pas grave, ça se fera tout à la main. Et c'est pas plus mal. Allez avez vu le travail la scie à l'acier ruban? C'est super simple, faut faire juste super gaffe à ses petits doigts. Sachant que quand vous commencez à enlever les parties qui sont euh, là, mon il est où? Il est où? Là, quand vous commencez à enlever les parties qui sont sur le champ, toc, et ben quand vous basculez votre pièce. À plat sur votre table de sien ruban vous êtes complètement euh, un petit peu en vrac c'est à dire que quand vous allez commencer à scier vous n'allez pas avoir les mêmes appuis que si vous aviez une face parfaitement plane donc voilà le gros du travail est réalisé enfin le plus gros la mise en forme est réalisée maintenant va me ben, rester à réaliser et eh ben la courbure la douceur du bras, je ne sais pas si vous vous souvenez le pied que j'avais pris quand j'avais réalisé cette pièce en fait c'était d'ailleurs c'est une des plus belles sur le Malouf euh, là maintenant ça va être moins rigolo parce que ça va être utilisation du disque qui va venir sculpter toutes ces formes là euh, ça risque de bah, ça risque de boiter jusqu'à d'en prendre plein la tête je suis assez content du résultat, c'est propre le frein est très beau alors il n'est pas parfait je voulais absolument inclure ces défauts dans la pièce Donc, ne euh, cherchez pas à comprendre, c'est moi Pour moi, un bois, il n'est pas parfait s'il n'y a pas de défaut Alors ouais, je sais, c'est un peu paradoxal Mais euh, je peux vous garantir que ça va être du plus bel effet Voilà Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais utilisé ce disque-là Pour réaliser la forme des top arms, enfin la forme générale de tout le malouf. Pour la petite blague de ce matin, je suis allé regarder les vidéos sur le Malouf que j'avais créé il y a quelques années en arrière. Et oui, parce que forcément, quand vous n'en faites pas depuis quelques temps, vous avez tendance à oublier les gestes. Je suis allé me remémorer le fameux geste qu'il fallait avoir pour réaliser la forme de ce Top Arms ou de cet accotoir à, à côtoir et non pas à coudoir. Bah c'est pas c'est pas très dur, hein. euh, en fait j'allais partir complètement en vrille et euh, la vidéo mine de rien m'a fait quand même pas mal de bien. Donc si vous voulez aller revoir cette série, n'hésitez pas. Euh, c'est pas tout à fait le même délire, c'est pas la même ambiance, ça a un petit peu changé et en bien je pense. Donc n'hésitez pas quand même à aller regarder. Euh, vous pourriez peut-être apprendre des trucs. Ouais, ça arrive des fois. Alors, il n'y a pas de capot de protection, c'est fait exprès on ne peut pas, enfin je n'ai pas réussi à avoir les formes que je voulais avec le capot ça me, gênait dans la... ça me gênait quand je passais la disqueuse sur les morceaux de bois donc faites bien attention, utilisez la poignée parce que si vous travaillez à la volée c'est sûr vous allez au devant de graves problèmes donc on travaille en minimum en sécurité je vais essayer de trouver une paire de lunettes parce que aussi ça c'est bah ça vole, ça fait des tout petits copeaux et quand ils sont dans les yeux ils sont très désagréables à enlever. Donc prudence et mère de sûreté. Voilà ce que ça donne. Après, un coup de disqueuse et quelques petits coups de... Et quelques petits coups de râpe. Ça prend forme tout doucement. Euh, côté supérieur, côté inférieur, c'est quasiment fini. Il me reste à passer quelques coups de... Rap, petite pub pour la maison Oriou, vous trouverez pas mieux dans le commerce. Ça coûte cher, certes, mais ça vous durera toute une vie. Euh, donc, euh, me reste à faire encore quelques petits trucs dessus. Euh, je ne sais plus très bien exactement. Il va falloir que je re regarde mes vidéos. Euh, il y a encore beaucoup de matière à enlever pour avoir une forme totalement. Euh, agréable au toucher, soft, enfin euh, je sais pas comment je peux dire Je peux vous dire que c'est très très très plaisant de travailler encore une fois avec ces outils là j'ai un état de surface très satisfaisant après le passage de la râpe c'est assez bluffant euh, je vais continuer de ce côté là pour récupérer l'arrondi pour avoir un arrondi parfait qui soit visuellement joli et qui soit euh, tactilement euh, super cool quoi je sais pas comment je sais pas comment le décrire bon, bref on s'en fout un petit peu le but du jeu c'est que ce soit joli visuellement voilà avec du papier de verre j'enlèverai les traces de piqûres qu'a laissé la râpe sinon bah, ça va pas faire joli mais en l'occurrence une râpe très très fine comme ça vous avez déjà un état de finition qui est remarquable Alors, le projet vient complètement de changer de dimension. On est parti sur un truc à quatre mains. Quatre mains. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le gars Un, deux, plus deux autres. Donc, en fait, l'idée de départ, c'est que moi, je fabrique une lampe. Euh, Merde, je me suis vendu. Donc, non, ce n'était pas un Malouf. C'était, en fait, je partais sur un bras, un top arm, un accotoir ou un accoudoir pour certains. Euh, je me partais, je me dirigeais sur la réalisation d'une lampe un peu bizarre pour Michel Oriou. Michel Oriou, la forge de Saint-Juéry, c'est qui nous fabrique ces magnifiques râpes Et celui qui nous vend les merveilleux rabots lin -Hilson. Alors oui, je sais, ça coûte une blinde, mais ça, c'est pas le sujet Je suis parti à l'origine sur la réalisation d'une lampe un peu... Euh un peu bizarre sur un, un bout de bois qui n'est pas du tout prévu à l'origine pour ça donc un objet détourné forcément avec une lampe un peu old school design euh, année rétro machin enfin euh, un truc un peu bizarre quoi et du coup j'ai eu euh, je suis en contact avec hubert landry hubert landry c'est euh, c'est une personne qui est très très douée de ses mains il fait du namas de toute beauté Je mettrai son instagram dans les commentaires de la vidéo vous verrez ce qu'il fait ce monsieur fait du grand art, donc euh, je, lui, je finis mon projet tel qu'il était prévu à l'origine, je ne fixe pas la lampe, je lui envoie le colis. Je finis mon projet tel qu'il devait être, c'est à dire assembler le, bah, le top arm avec le morceau de bois qui était initialement prévu pour faire la suspente pour mettre la lampe et son système électrique et c'est parti complètement en vrille, et c'est ça que j'adore avec Hubert, c'est qu'en en fait, je vais lui envoyer mes pièces dans un carton, et euh, le nécessaire pour pouvoir faire éventuellement une retouche de finition, c'est-à-dire de l'huile, et lui va partir dans son délire. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, <rire> franchement, ça vaut le détour. Allez, allez faire un tour sur son Instagram, le mec c'est un... Mais il a l'esprit tordu. Donc sur son Instagram, vous ne voyez pas tout ce qui est parti immergé de l'iceberg. Je peux vous garantir que le mec, il, est, il part dans tous les sens. C'est un maboule. Donc, je vais lui confier mon top arms, mon montant qui va être ici. Donc, Je vais réaliser en bois, bien évidemment, ça ne va pas être du médium. Et lui va gérer le reste. Alors... Il va me fournir des vidéos, j'essaierai de les inclure, je vais les inclure dans ma propre vidéo, des images. Et je pense que la surprise lors de l'ouverture de ce paquet euh, par Michel sera assez étonnante. J'ai quasiment fini la forme générale du top arm ou à côtoir. Maintenant je vais passer à la partie qui va venir ici. Alors pour rappel, ce n'est pas un rocking chair que je fabrique. Je vais faire la partie ici et qui va venir accueillir la lampe et son fil. Son interrupteur sera passé derrière, je ne sais pas encore comment mais je vais trouver. Donc il euh, n'y a pas grand chose comme boulot dessus, c'est euh, un petit peu de rabot un petit peu de scie à ruban et euh, éventuellement un petit peu de défonceuse sous table. Je vais voir, je réfléchis je ne sais pas encore. Je devais le faire à la défonceuse et finalement j'ai quand même fait à la main. J'ai pris vachement de plaisir. Euh, je peux vous garantir que c'est doux, il n'y a rien qui raccroche, il n'y a pas un morceau de bois qui dépasse, euh, bah, c'est bah, tout simplement, euh, c'est pas dégueu quoi. Et euh, ça y pousse super bien la main quand vous la mettez comme ça, c'est génial. Enfin, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de toucher un, un rocking chair de Sam Malouf, euh, c'est assez exceptionnel le toucher et euh, la sensation qu'on peut avoir dedans. Si un jour vous pouvez essayer de poser votre popotin dedans, vous verrez, c'est beaucoup mieux qu'une chaise ou qu'un canapé, franchement, c'est terrible. Bon, moi moi j'y pose pas mon cul dedans, mais bon, c'est pas grave. Ça, dans un atelier c'est indispensable surtout quand vous travaillez à la défonceuse sous table ça vous dépanne mais un truc de dingue ça vous évite de mettre des vis par exemple ou d'utiliser un gabarit un petit peu euh, biscornu là ça ça bouge pas vu la surface de contact euh, je pense que je peux y aller alors bien sûr j'ai bien dégrossi euh, assez finement pour pouvoir passer ma fraise de défonceuse avec mon, pilo mon roulement pilote euh, ça va pas arracher il y aura aucun problème Alors, vous voyez, à la défonceuse, on peut travailler en sécurité. Il faut bien faire attention à ne pas rapprocher ses petits doigts de la fraise qui tourne. Ça peut faire mal. Donc, encore une fois, le double face, c'est une très bonne solution. L'idéal, c'est un gabarit avec des sauterelles. Comme ça, il y a beaucoup moins de risques. Oh, <laughs> sur quoi ma meuleuse. Bon, je vais passer à la partie collage des deux éléments. Hop, comme ça et comme ça. Alors, je ne pas mes tourillons parce que autrement, je vais avoir du mal à les ressortir. Mmh. Ensuite, je passerai quelques grains de papier de verre assez fins pour pouvoir huiler sans avoir de traces d'usinage, de, de papier de verre et tout ce que vous voulez. Enfin, je veux pas qu'il y ait de traces dessus. Et euh, ici. Euh, comme je vous le disais, ça sera réalisé, ça sera usiné, ça sera repris pour épouser la forme de ce bloc ici. En bout, euh, j'étais parti sur les oreilles, mais je crois que je vais me compliquer la vie. Et sachant qu'Hubert Landry va passer derrière moi pour réaliser un truc, j'ai bien envie de lui laisser droit. Alors, euh, je vais lui poser la question avant toute chose, avant de faire une connerie, et lui verra par la suite. Voilà, allez, euh, bah, c'est parti, je colle. Et maintenant la petite vis de 100 mm qui va venir verrouiller l'ensemble. Hop là. Donc ben ça peut paraître bizarre et c'est vrai moi aussi ça me paraît bizarre d'avoir une lampe de cette forme-là. Ouais, je sais, c'est un peu euh... Bah, c'est un peu con, quoi. C'est un peu, c'est, euh... un peu étrange, en fait. Voilà. Mais ça peut être joli. Donc, avoir le final. Alors, je suis comme vous, je suis très sceptique. Comme hein. dirait la fausse. Bon. Bon, je vais y mettre un petit serre-joint quand même, histoire de bien le verrouiller. Euh, et puis, bah, et puis voilà, c'est tout. Hein. Il s'est passé quelques mois entre le moment où j'y tournais cette vidéo et aujourd'hui, nous sommes à peu près le 28 septembre. Vous voyez que je suis un petit peu à la bourre. L'anniversaire de Michel a été fêté le... au mois de mai. Voilà, voilà. pour la petite histoire, j'ai perdu des rushs dans l'ordinateur et ça a été un petit peu la catastrophe. Donc vous avez, il vous manque un bout de la fin de la mise à façon du montant. De la lampe, enfin, du là où est de la suspende de la lampe, pardon, c'est un peu dommage, c'est pas grave. Donc, en fait, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu le travail du berlandry il est un peu cintré, il est pas très à cheval sur la sécurité. Je pense que vous avez vu les inserts en damas, ils sont de toute beauté. À titre d'information, il y a 88 couches d'acier combinées entre elles. C'est pas, pas rien, c'est un travail de dingue, surtout pour avoir des formes comme ça, euh, voir des blocs. Des gros blocs de damas c'est assez impressionnant alors euh, pour la petite histoire michel quand on lui a offert cette lampe eu une petite larme à l'œil. et ça ça fait très plaisir le support que vous avez vu derrière en espèce de métal noir laqué ça va pas avec la lampe hein, on est bien d'accord elle est juste posée au mur sur les deux inserts en damas voilà donc j'espère cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire Positif ou négatif, comme d'habitude, j'essaye de répondre à tout le monde, bien que j'ai un peu plus de mal en ce moment. Et euh, petite vidéo de reprise finalement, je sais pas si ça vous plaît ou pas. Voilà, allez, à bientôt les amis, c'était Franck de Créolinium. Et surtout, si tu veux gagner un sac de copeaux, abonne-toi à la chaîne.